Winman, content de vous voir. Grosse vidéo aujourd'hui, vidéo SQDC. On parle ici de la marque LOW 420 avec la variété Ice Cream Cake. Merci aux fidèles abonnés d'être toujours présents aux vidéos SQDC. Pouce, commentaire, très très important. Donc aujourd'hui, lo 420, c'est une marque qu'on connaît ici chez Winman. On a vu le Gelato 33 de l'eau 420 exceptionnel comme goût exceptionnel comme qualité incroyable donc l'eau 420 ont sorti une sous-division une sous marque qui s'appelle l'eau 420 off menu. Donc, le ice cream cake fait partie de off menu. Donc, c'est quoi la différence entre l'eau 420 et l'eau 420 off menu? Ben, j'espère que la qualité est pareille parce que le prix est pareil. 41 dollars et 20 sous pour les deux produits. Mais le produit qui est Off menu, c'est un produit qui est en rotation. Rotation, nouveau vocabulaire à la SQDC. Avant, à la SQDC, on avait seulement le mot mélanger. Présentement, on a le mot mélanger et rotation. Deux mots complètement différents que Winman va vous expliquer aujourd'hui. Ici. Donc, euh, rotation, ben c'est facile, c'est un mot qui aurait fallu qu'il soit sur le site de la SQDC depuis plusieurs mois. On avait le mot « mélanger » qui nous mélangeait plus qu'autre chose. Hein? Quand on avait appelé à la SQDC pour avoir des informations sur le mot « mélanger », ça se pouvait pas, ça se pouvait pas, ça se pouvait pas, ça se pouvait pas. Hein? Qui nous disent qu'il y a deux variétés de cannabis dans le 28 grammes. Tu prends une cocotte, tu bases Indica, tu prends une autre cocotte, tu bases Sativa. Ça se peut pas, ça se peut pas. Donc, euh, on revoit, on voit le mot mélanger à l'occasion sur le site de la SQDC. Mais si vous remarquez bien que où est écrit le mot mélanger, c'est souvent dans les produits comme le hashish, comme le hash, comme dans les joints pré-roulés. Euh, donc vraiment, dans le hash, quand c'est un produit mélangé et puis que le produit c'est du hash, mais ça veut dire que dans le hash, il y a plusieurs sortes de cannabis qui ont été mélangés pour avoir le produit fini. Euh, si vous avez euh, du cannabis moulu... Si vous avez du cannabis euh, en joint pré-roulé et que c'est écrit mélangé, ben votre cannabis moulu, ben, il va avoir deux, trois variétés à l'intérieur. Votre joint pré-roulé, euh, qui est déjà émietté, roulé, ben si c'est écrit mélangé, ben, vous avez deux variétés dans votre joint. Donc, mélanger, c'est pas compliqué. C'est mélangé. Hein? Il y a deux, trois variétés dans votre hachiche, deux variétés dans votre joint pré-roulé, deux variétés dans votre dans votre cannabis moulu. Donc, il faut vraiment vérifier là, sur le site de SQDC la description. Rotation. Rotation, c'est quoi? Comme le produit off menu, rotation, c'est un produit qui est en rotation. Donc, après trois mois, six mois, neuf mois, tout dépendant du roulement, des ventes, euh, de la quantité que la compagnie a à passer. Donc, euh, c'est sûr qu'après un an, on ne retrouvera pas euh, le même produit à l'intérieur de Off Menu. Donc le Ice Cream Cake présentement est en train de disparaître pour laisser place au nouveau produit de Off Menu qui est Pommes et bananes, euh, j'ai vu une euh, story sur euh, le l'Instagram à OG Puff. Hein, vous connaissez le rappeur québécois OG Puff. Euh, A ah, essayé le pomme et banane de l'O420, qui est le nouveau produit de Off Menu. Ice cream cake. Oh oui! Pourquoi j'aime le ice cream cake? Ben, on a connu le ice cream cake avec cet acre craft collective qui est plus là. Mais ben non, qui est plus là. On sait que les produits très très populaires disparaissent. Je comprends pas pourquoi. On dirait que c'est c'est arrangé, on dirait. Je sais pas pourquoi. Le ice cream cake, c'est quoi? Mais c'est du gelato croisé avec du wedding cake. J'adore le wedding cake. Je sais qu'à la SQDC, on a trois wedding cakes. J'en ai essayé seulement un, celui de spinach. C'est pas vraiment le wedding cake qu'on recherche. Le wedding cake de spinach, c'est pas vraiment, euh, pas sophistiqué, mais, euh, c'est pas, euh, pas du 4A, là, OK? J'aime le wedding cake de Spinach, mais c'est pas un, un, un super wedding cake. Donc, euh, si vous avez la chance d'essayer des wedding cakes qui sont peut-être pas à la SQDC, peut-être que, peut que vous pourriez trouver mieux. Donc, on revient ici là, avec l'eau 420 off menu. Euh. On le dit, Wedding Cake croisé avec du Gelato 33. Le Gelato 33, eux-mêmes en ont le Lot 420. Ce ben, ne serait pas pire qu'ils sortent le Wedding Cake. Euh, donc si on va voir sur le site de Lot 420, ils nous expliquent là, que, que c'est du Ice Cream Cake. Donc la description est en anglais. Les terpènes sont inscrits sur le site de Lot 420. Limonène, cariofilène linalol et si on va voir sur le site de la SQDC, on pourra pas voir les on pourra pas voir les on pourra pas voir les terpènes parce que c'est des produits en rotation et on sait qu'à la SQDC, ils vont pas mettre les terpènes du ice cream cake et puis dans six mois, ils vont pas changer les terpènes puis mettre les terpènes du pomme banane de l'eau 420. c'est trop compliqué. c'est c'est c'est vraiment trop compliqué pour la SQDC. Donc, euh, si je regarde là, le site de la SQDC, c'est écrit variété, on aimerait que ça soit écrit ice cream cake qui qu'ils changent après six mois puis qu'ils écrivent pommes et bananes, mais là on vient de le dire que c'est trop compliqué pour eux. Donc, à place d'écrire pommes et bananes, on efface ice cream cake, on efface. Ils ont écrit produits en rotation, donc on comprend que les produits de l'O420 off menu vont changer catégorie. Donc, la catégorie, je crois qu'ils veulent dire satisfait indica, mais c'est écrit mélangé parce que c'est jamais la même chose. Donc, on n'a pas beaucoup d'informations quand que c'est un produit en rotation. On connaît pas les terpènes sur le site de la SQDC. Si vous êtes intéressé à un produit en rotation qui est la SQDC, je vous suggère d'aller sur le site de la compagnie. Peut-être qu'ils vont vous indiquer les terpènes. Pourquoi? J'ai Élevez la voix parce qu'il y en a là, qui suivent pas. Hein? Il y en a qui suivent pas. Beaucoup d'abonnés euh, qui regardent des vidéos euh, de Grow. N'écoutent pas les vidéos jusqu'à la fin. Et pourtant, toutes les réponses sont dans la vidéo. Une petite parenthèse comme ça. Taux de THC entre 20 et 30. Donc, c'est vraiment large. 10% donc de THC de jeu. Ici, on a 24.05%. 24.056, 24, 24, 24. Les terpènes, on va faire confiance au site de l'eau 420. Euh, limonène, on aime limonène. Caryophyllène, des fois ça peut nous jouer des tours. Et puis euh, linalol, eh bien, euh, on a quand même apprécié le linalol dans le slap de Nogs, mais je tripe pas toujours sur le linalol. Mais je tripe sur le ice cream cake, j'aime beaucoup l'O420 que j'ai la taux 33. J'espère qu'ils vont pas nous décevoir. Emballé un, le 9 mars, euh, mais j'ai confiance. J'ai confiance en la qualité, j'ai confiance en l'humidité, euh, j'ai confiance en l'eau 420 Donc on rouvre ça, on roule ça. Je me suis payé ça, là, il y a à peu près trois semaines. Ça sent particulier. La qualité est là. Je vais vous montrer ça de près. Euh, sur euh, la caméra. On va vous montrer ça de plus près immédiatement. All right, On avec le Ice Cream Cake de l'eau 420. Je vais vous montrer la plus belle cocotte qui, est, qui sort du Lot. Vraiment euh, une très belle cocotte. Je trouve que les autres, ils n'ont pas le même look. J'aurais aimé qu'ils soient toutes comme celle-ci. Ça a été emballé le 9 mars. Est-ce que le cannabis est un petit peu trop vieux? Est-ce que... Écoutez, c'est sûr que les autres, caca, les autres cocottes étaient comme ça. Là. Ça, c'est incroyable. Regardez, elle est un peu différente. Elle est un peu, un peu moins belle. Je pense que là, il n'y a pas de je pense. Je vais euh, commencer à regarder plus les dates. Les dates d'emballage. Je vais être plus exigeant. Je vais vouloir des produits là, plus frais. Ok, on arrête de parler, là, c'est le temps de rouler. On en fait un immédiatement. All right, on est de retour avec euh, le ice cream cake. Euh, 9 mars, comme je vous ai dit. Peut-être commencer à regarder un petit peu plus. Les dates d'emballage. Euh, je ne veux, veux plus avoir des, des cannabis là, qui ont euh, 4-6 mois. Là, mars, on a tout mars, tout avril, tout mai, tout juin. Donc, euh, presque 4 mois, là, 3 mois et demi. Donc, euh, j'avais un petit peu de misère à le sentir au départ. Je, je le sentais, mais... Euh, quand on les graine, c'est encore plus facile à détecter les odeurs. C'est un arôme que j'ai pas connu. Des petites touches de citron, limonène, des petites touches de linalol. Euh, le cariophyllène, ça doit être encore ça là, qui, qui, qui déjoue toutes les choses, qui, qui mélange un peu le goût. Jusqu'à présent, je peux pas dire que je suis en amour avec. Et puis de l'autre côté, je peux pas dire que je l'ai non plus. Mais je vais vraiment, euh, je, vais, je vais vraiment regarder les dates d'emballage. Je, je pense que peut-être après quatre mois, c'est ça. Je pense que ça va être quatre mois. Même, même, même, je pense que c'est trois mois là, parce que je, j'aurais aimé, j'aurais aimé. Euh, avoir le lot 420 ice cream cake un peu plus euh, uniforme, un peu plus pareil les cocottes un peu plus pareilles. J'avais peut-être l'impression qu'il y avait des cocottes qui qui étaient peut-être un peu plus vieilles. Donc vraiment, je, je vais me préparer. Euh, quand je vais aller à l'SQDC, je euh, va calculer trois mois dans ma tête et puis... Euh, je vais demander à la fille d'être un peu patient puis je vais regarder la date de l'emballage puis une autre chose euh, à la place d'acheter quatre contenants à la fois ben on en achètera 2 et puis on essaiera d'aller à la SQDC euh, plus souvent et en acheter moins mais il va falloir que je fasse des changements dans mon, mes habitudes d'achat parce que euh, c'est de l'argent c'est de l'argent et puis si on part, si on part d'avance avec un produit qui est euh, vieux, euh, qui, qui est moins frais, ben on donne moins de chance euh, au cannabis de nous satisfaire. Tu sais, je veux dire. Je ne sais pas si on se comprend. Ah oh, bro! J'ai oublié mon euh, ashtray. J'ai oublié mon euh, cendrier. Alright, gang! Donc, euh, le ICC, qu'on appelle Ice Cream Cake, I-C-Y-C, -C, ICC. Avez-vous des nouvelles de cette hôte craft collective? Je ne sais pas qu ce qui se passe avec cette division-là. On avait un Pink Couch avec eux, on avait un Ice Cream Cake avec eux. Les deux sont plus là. Je sais même pas si ça existe encore... Cette division-là de craft collective, cette arc. Alright, on arrête de niaiser. On allume ça. Je ne pas là-dessus, man. C'est pas mon euh, ice cream cake préféré. J'aimais mieux le ice cream cake de Craft Collective. Je sais pas si le linalol hein, qui est un peu différent. J'ai jamais goûté ça. J'ai jamais goûté ce goût-là de même. Je, je ne serais pas dessus. Je serais pas dessus. Je suis je, je un, un peu déçu, mais ce n'est pas, pas la qualité. C'est On a vu qu'il y avait une belle cocotte exceptionnelle. <rire> Je viens de cliquer sur cette arc le craft collective. C'est trois produits qu'on ne connaît pas. Orange Things Dead Boba Upper Punch. On a fait le Dead Boba, c'est vrai. Puis il n'avait pas été incroyable. Donc Craft Collective de cet Arc là, ça s'en va vraiment. Ça s'en va où, ça? Ça appartient à Supreme Cannabis. Supreme Cannabis, ça appartient à qui? Je sais pas. Ah, Écoute. Euh... De toute façon, ça va être très utile pour tout d'en acheter, il n'y en a plus je pense, ça a commencé pas mal, là, le low 420 off menu, euh, banane et pomme, donc banane et pomme ça va être fruité, euh, fruité c'est pas mon style, je sais pas si c'est fruité, gazy, mais je me laisser de côté là, pour le, le... <rire> pomme et banane là, pour euh, Winman. 24% indica, je crois, C'est pas écrit sur le site de SQDC, c'est écrit sur le site de l'O420. Et puis, euh, juste le retrouver. Et je ne l'ai pas retrouvé. Ah, je l'ai ici. Indica, 24% de taux THC. C'est relaxant, c'est relaxant. Hum. Un goût particulier. Un goût particulier, euh, un goût que je ne connais pas. Euh. C'est, c'est, euh, tout est là. Le, lina, le linalol est là. Et puis, limonène, je trouve que le linalol, c'est en troisième position, mais. Un goût spécial, un goût spécial. <rire> je suis sûr que. Je suis sûr qu'il y en a qui vont l'aimer, mais. Comment je peux te décrire ça? Ils disent plus de. Vanille, non. Ils disent de la vanille. Sucrée. <rire> je trouve pas que c'est ça. Pourtant, c'est pas les flis, c'est vraiment l'eau 420 qui de leur propre phénotype sucré vanille que c'est écrit selon eux mais c'est vraiment leur cannabis je laisse là dessus euh, si T'es toujours, toujours d'accord avec mes, mes arômes. T as toujours les mêmes goûts que moi. Euh, je te le recommande pas. Si tu veux absolument essayer lo 420, sans hésiter, essaye le Gelato 33. OK? Sans hésiter le Gelato 33. Euh, c'est le même prix. Donc, euh, tu vas connaître c'est quoi le lo 420. Et je te dis, le Gelato 33, c'est un produit là exceptionnel. Donc... Euh, tu vas reconnaître le goût du gelato un peu là. Ben, c'est un gelato 33, je comprends euh, ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que tu vas, tu vas, tu vas goûter la, la similitude avec le gelato mint de Tribal. Hein? Euh, quand j'ai découvert le gelato mint, euh, je savais plus qu'est-ce qui était gelato, qu'est-ce qui était mint. Je connaissais pas ça. C'était la première fois que je goûtais à ça. Après ça, j'ai des goûts de verre le gelato 33. C'est comme ça que j'ai commencé à aimer plus les gélatos que les pink-couches. Donc, euh, l'eau 420, très bonne compagnie, très bonne compagnie. Je te recommande le gélato 33 de l'eau 420. Euh, le ice cream cake, plusieurs ont de la peine parce qu'ils n'ont pas la chance d'y goûter. Parce que c'est un produit en rotation, on le répète assez souvent dans cette vidéo. N'aie pas de peine. N'est pas de peine. Si t'avais beaucoup aimé le 7 art craft collective, mais c'est pas pareil, ça a rien à voir. Fait que n'ayez pas de peine, je, je je sens je sens votre tristesse, mais où enlève votre tristesse. Alright, donc euh, on continue, on continue avec euh, les vidéos SQDC, on continue avec euh, l'eau 420. Je vais passer mon tour pour pommes et bananes, c'est pas mon type d'arôme. Et puis, euh, plusieurs, plusieurs, plusieurs vidéos SQDC qui s'en viennent. Et la prochaine vidéo SQDC sera le H de Noggs, le Gelato-Mint croisé en Cherry Mint CBD. On se voit bientôt dans une prochaine vidéo SQDC. Ciao!